Voilà. Bien, notre jeu avance, nous avons déjà de quoi un peu nous amuser, mais euh, un jeu n'est vraiment amusant qu'à partir du moment où il est possible de perdre. Pour l'instant, euh, quoi qu'il arrive, euh, je ne perds jamais, donc ce n'est pas très intéressant. Alors ce que nous allons faire, c'est dire que le, la balle ne peut jamais descendre sous la raquette, donc on doit obligatoirement attraper cette balle. Comment faire ben, nous allons définir une zone en dessous de l'écran, un nouveau lutin, hein, euh, une zone en dessous de l'écran que la balle ne pourra pas toucher. Donc, en avant, c'est parti, j'arrête le jeu et je crée une nouvelle zone, un nouveau lutin. Pourquoi pas Allons-y. Maintenant que nous savons faire, alors, ce nouveau lutin sera un rectangle, cette fois. Un rectangle que je vais prendre la précaution de créer au centre, du terrain, je vais le descendre un tout petit peu pour voir où est le centre, voilà, alors euh, la couleur ne me convient pas, je vais prendre du rouge, alors je prends le rouge, la couleur 100, la saturation 100 et la luminosité 100, attention c'est important, voilà, alors pas de bordure, bien, et je vais prendre, je vais créer ce lutin au centre géométrique de mon terrain de jeu. Comment vais-je le reconnaître, ce centre géométrique Alors je vais prendre l'outil de sélection, voilà. Et en zoomant un peu, je vois que oh ben, je ne suis pas si mal situé, je n'ai plus qu'à le remonter avec les flèches du clavier. Ça semble bien, alors je suis bien verticalement maintenant. Voilà. Et j'ai une zone que je vais pouvoir fixer, mais au bas de l'écran. Alors, comment fixer cette zone au bas de l'écran ben, Je vais regarder déjà euh, la position X et la position Y. Alors, la position Y va être quelque chose comme euh, moins 150. Voilà. Même un peu plus, hein, parce que maintenant, je suis au niveau de la raquette. Donc, euh, moins 160, même encore plus, moins 170... Voilà, quelque chose comme ceci me paraît très bien. Par contre, euh, il faudrait fixer x à 0. Et voilà, nous avons une zone rouge tout en bas de l'écran. Et cette zone rouge, nous devrons veiller à ce que la balle ne la touche jamais. Si la balle touche cette zone rouge, la partie est perdue. En tous les cas, elle se termine. Bien, alors allons-y pour la programmation de ce point là première chose donc fixer la position de la zone rouge en bas de l'écran mais ça normalement c'est fait donc nous n'avons plus à y toucher bien alors autre chose maintenant le comportement de la balle vis-à-vis -vis de cette zone rouge nous allons reprendre donc la balle et Avancer de 10 pas, rebondir si le bord est atteint. Mais attention, nous avons maintenant une nouvelle condition à ajouter. C'est que se passe-t-il si la balle touche la zone rouge Eh bien, en avant, un contrôle, un contrôle de type si, que nous allons ajouter en dessous de rebondir si le bord est atteint. Allons-y maintenant pour la condition. Quelle est la condition nous sommes dans les capteurs et quelle couleur est éventuellement touchée Je vais cliquer dans la zone de couleur et je vais aller choisir le rouge qui était à 100 en couleur, 100 en saturation et 100 en luminosité. Voilà, si cette couleur-là est touchée, eh bien dans ce cas-là, la partie est terminée. La partie est terminée, nous sommes là dans les contrôles ou événements, dans les contrôles. Dans ce cas-là, stop, tout, au moins dans une première version. Voilà, on y va C'est parti. Donc, pour l'instant, je rattrape la balle, ok, tout se passe très bien, elle rebondit, c'est formidable. Et maintenant, je lâche, et la partie se termine. Voilà, je vous laisse programmer cela et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite.